what is up guys tony here and today i'll bring you the seven best things to do while high or oh, well my seven favorite things to do while high so right off the bat i gonna say something unusual because at number seven for me is showering have you ever taken a shower when high the weird thing is that you can almost hear from like inside your head the water drops falling on the top of your head it's just so relaxing some people love taking baths too but i'm really more a shower person number six Is talking could be a really deep conversation where you open up and just grow emotionally and spiritually or whatnot or just cracking jokes like just being around people and having a good time and just hysterically laughing is one of the best things to do when high at number five just watch shit I don't know <laughs> whatever you like to watch if you're into sitcoms then watch them when you smoke weed if you like movies go for that big tip from me is YouTube there's literally a gold mine of videos on youtube titled something like watch this one high they're just so trippy sometimes i watch those even when i'm sober and then when i'm high it's like oh my god i got it all wrong He didn't mean to say we're living our lives in the wrong way but actually it was an entire critic of our societies as a whole you know that trippy video that ends with like a reindeer looking over a hill like when i watched that one sober i felt like hey that's a pretty cool video and and the transitions are really well made and when you're high it's like holy fuck, this is so deep <laughs> all right moving on number four is video games there's nothing quite like playing video games when high I've heard old school stuff like Mario is just something else. And there's also incredible video games with like compelling storylines and insane graphics that are wonderful and you completely immerse yourself into the game when you're high. Uh, but my personal favorite is Call of Duty. Like, it's just my thing. Like, I have over a thousand hours of game time on MW3 alone from back in the day when I used to blaze every day. Number three is probably not the same for you. For me, it's football. Or you could just say any sport there, but football is one of the most important things in my life. And I've actually made an entire video talking about why I started smoking weed before every training and every game. You, you can check it out in the top left corner. Numero dos is none other than almost everyone's number one also known to mankind as one of the best things if not the best thing you could possibly do when you're high eat honestly i feel like i don't need to explain this one any further like if you don't know food tastes exponentially better when you're high and if you've never experienced the munchies like i don't know what to say i just i just feel so sorry for you you know all right so before we go into my favorite thing to do while high let's take a look at some honorable mentions because as i said before this is my personal top seven and everyone's different so have six this is by far the most recurrent thing almost everyone would put as one of their favorite things to do when sober let alone high i wouldn't be able to confirm that because i never did it high believe it or not so that's not why it's not in my top seven plenty of people say paint or dance so i guess anything creative is good getting a massage also comes up quite often so i guess all those physically pleasing things like sex and getting a massage must be good since your senses are enhanced some people like to meditate too and funnily enough some people even say doing cores, which is funny to me like i expect them to get high so that those cores, like doing the dishes it doesn't feel boring but coming to the point of actually enjoying them it's a bit odd to me either way and my number one favorite thing to do when high is music now before you all get mad and write in the comments all in caps lock like, how the fuck can you put food at second and music at first and sex in honorable mentions you fucking weirdo let me explain i make music and i have been involved in playing and making music pretty much pretty much since i can walk so to me nothing comes even close like it's just my thing it's just crazy like honestly i feel like music speaks to you in a different way when you're high like it just hits different and i wouldn't even be able to put it into words how i feel like when i'm listening to music when i'm high but i'm convinced you feel the same way too no matter what music you're into anyway hope you enjoyed this video definitely tell me in the comments what are your favorite things to do when you're high and peace What's up les gens, c'est Tony FFA Et aujourd'hui, je vous amène les 7 meilleurs trucs à faire quand t'es défoncé Ou bien, genre, mes 7 choses préférées à faire Et j'ai eu cette idée après avoir fait ma dernière vidéo Et euh, je vous avais demandé dans les commentaires de me dire c'est quoi vos choses préférées à faire quand vous êtes défoncé Et du coup, je vais en lire quelques uns euh, joji 01 wtb dit GG, trop cool euh, Ce que je préfère quand je suis high, c'est regarder un putain de film Cool, j'aime bien ça aussi Je préfère les séries que les films, mais... Ouais, pas mal. Euh, Railvax. Ma chose préférée que je fais, c'est regarder les étoiles. C'est très reposant. J'ai jamais pensé à ça. J'imagine que ce serait vraiment cool, mais après, tu peux pas vraiment faire ça si t'habites en ville, parce que, genre, avec la pollution, tu peux pas voir les étoiles. Mais ouais, super cool. C'est super reposant, à mon avis. Ça doit être trop cool. TJ. Manger. Oui, oui. Je pense qu'il y a rien de mieux que manger. Franchement, manger quand t'es défoncé. Les munchies, c'est vraiment. Genre, il n'y a, a pas de mots pour décrire ça. C'est. Euh... Je pourrais manger un truc dégueulasse, ce serait genre un plat 5 étoiles, je sais pas. L.T. Kizushi dit « Moi je suis réputé pour tirer à côté des cages... Des, CP, des... des... je sais pas ce que ça veut dire. Des fois je me pose sous Haze ou Sour Diesel et je tape des frappes incroyables. » Alors ça du coup, ça c'est en référence à la dernière vidéo que j'ai fait, euh, où j'ai expliqué pourquoi j'ai commencé à fumer euh, avant de jouer au foot, avant chaque entraînement et chaque match. Et du coup, ouais, je suis pas le seul à penser ça. Big up Kizushi. Um, « all Guys » Dessiner quand tu es défoncé, c'est trop cool. Et je sais plus ce que je lui ai répondu, mais ouais, j'ai jamais pensé à ça non plus. mais J'aimerais bien voir les, les dessins de ce que les gens ils ont dessiné quand ils étaient défoncés. Ça doit être vraiment bizarre à regarder. Ça doit être vraiment genre trippy. Style of gaming. Moi, quand je joue à la Play, je suis trop concentré. Yes, yes, je suis tout à fait d'accord. Jouer je aux jeux vidéo quand tu es défoncé, c'est aussi un de mes trucs préférés à faire. J'adore ça. Trop concentré, pareil. Je sais pas, c'est vraiment bizarre. Genre, euh, à première, genre, à première idée, tu penserais que genre la bus, ça... Ça te concentrerait pas, ça ferait, ça ferait l'opposé de te concentrer. Mais ouais, du coup, je, je suis tout à fait d'accord, c'est ça que j'ai dit pareil avec le foot. Je sais pas pourquoi, mais genre, des fois, tu te sens, tu te sens plus concentré. C'est un des trucs pourquoi j'adorais euh, fumer tous les jours avant. Psycho 420. Écouter de la musique en étant high, classique. Ça aussi, yes. Mon personnel numéro un. Ça, c'est mon truc préféré à faire. Écouter de la musique quand es défoncé, je sais pas, c'est juste, tu la sens différemment, tu la comprends différemment, la musique. Tweak Week. Euh, moi, ce que j'adore faire quand je suis défoncé, c'est des tâches que j'aime pas faire, elles deviennent tout de suite plus cool. J'arrive même à trouver un côté amusant comme le ménage, Devoir, bricolage, cuisine. Cool, je sais pas. Genre, euh, je dirais pas que ce serait genre mon truc préféré à faire. Genre, je vois pas, je sais pas. Est-ce que c'est est -ce est réellement ton truc préféré à faire Moi, ce que j'adore faire. Ouais, il a dit que ce qu'il adore faire. C'est vraiment bizarre, je sais pas. Je sais pas, genre, je juge pas et tout, mais... Genre, sûrement, t'as des trucs plus amusants que t'aimes faire quand t'es défoncé. Quoi. Mais ouais, je vois, genre, au moins, ça les rend... Ça les rend moins chiantes, quoi, c'est déjà ça. Cred 420. Vous avez tous des 420 dans de votre nom, j'aime bien ça. Euh, quand t'es défoncé, tu écoutes un film. Ah ouais, ok, d'accord. Toi, tu écoutes des films, toi, ok, cool. Avec des potes et, euh, et ils mangent vraiment beaucoup. Et vers 3h du matin, tu te fais un sale gros hit et tu vas prendre une marche dehors et tu fous la merde avec tes potes. C'est toujours mieux. T'es pas genre Canadien ou Québécois? Tu te fais un sale gros et tu vas prendre une marche. Take a walk. Tu sais, tu dis take a walk en anglais. Donc du coup, à mon avis, tu es canadien ou québécois. Parce que je sais que euh, vous avez des expressions genre à l'anglaise. Et du coup, vous les traduisez juste en français. Prendre une, tu vas prendre une marche. Ouais, t'es sûrement canadien. Take a walk. Cool, ouais, cool, cool. <rire> Toi, t'écoutes des films. Ok, d'accord. Um, smoke euh, et des chiffres. 7 6 7. 1, 7, 0 Sortir en forêt en étant high, c'est le top Sinon c'est cool que tu reviens après 2 ans d'absence frérot Yes, merci pour les commentaires, super sympa euh, Ouais, sortir en euh, dans la nature, c'est toujours bien quand tu défoncé Merci pour les commentaires que vous avez laissés um, Du coup maintenant... Mon top 7 de mes 7 choses préférées à faire quand je suis défoncé Donc euh, direct je vais commencer par numéro 7 Et c'est assez bizarre C'est à dire que je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont ça dans leurs choses préférées à faire quand ils sont défoncés C'est euh, prendre une douche Est-ce que tu as déjà pris une douche quand étais défoncé Le truc c'est pourquoi j'adore ça C'est genre t'as un sentiment bizarre Ou genre tu peux entendre les gouttes d'eau tomber sur le haut de la tête Genre c'est comme si tu peux entendre à l'intérieur de... Je sais pas comment expliquer Tu peux entendre à l'intérieur de ta tête les gouttes d'eau tomber sur ta tête C'est tellement bizarre mais relaxant en même temps faut définitivement que t'essayes. Il euh, y a beaucoup de gens qui aiment prendre des bains aussi pour la même raison, genre sentir l'eau autour de leur peau. Mais moi je préfère les douches que les bains. Donc. Euh, numéro 6, parler. Donc ça ça peut être genre soit genre une conversation genre vraiment euh, profonde, où genre tu t'ouvres et tu, tu parles genre des trucs émotionnels ou spirituels ou ceci ou cela, tu vois. Ou ça peut être genre... Parler avec tes potos et genre sortir des blagues, te, te taper des bars etc, etc. Et genre juste t'amuser et être mort de rire. Et ça, c'est vraiment un des meilleurs trucs quand t'es français. juste parler et rigoler avec tes potos. Euh, numéro 5, regarder quoi que ce soit. Quoi que ce soit que t'aimes regarder. Si t'aimes des séries télé, tu peux regarder ça. Euh, si t'aimes des films, tu peux regarder ça aussi. Moi, j'aime pas trop les films. Je sais, c'est trop bizarre, mais j'aime pas regarder les films. Euh, j'aime bien les séries. Euh, bah après, je sais pas, après... Euh... En France, je sais pas qu'est-ce que vous regardez. That 7 Show, c'est genre, euh, c'est toujours été une de mes séries préférées. Ou euh... si, il y a des films qui sont bien, genre des films sur la weed, genre euh, n'importe quoi qui a Tommy Chang dedans, tu sais, un truc bien à rire quand t'es défoncé. Petit conseil de moi, c'est YouTube, parce qu'il y a littéralement une mine d'or, genre sur YouTube, t'as plein de vidéos qui s'appellent genre euh, regarde ça quand t'es défoncé, ou genre il euh, y en a probablement pas tellement en français, mais genre écrit watch this when high. T'écris ça, parce que genre tu t'en bats les couilles, de tous les cas y a pas de texte, donc euh, français, anglais, t'écris juste ça, t'auras plus de vidéos Et euh, c'est juste, c'est genre plein de vidéos qui sont tellement genre euh, trippy, genre... Euh, ok, trippy j'espère que tu comprends, je sais pas comment le dire Genre des fois je les regarde même quand je suis sobre, mais après quand tu les regardes, quand t'es des français c'est genre Oh mon dieu, genre tu, tu comprends la vidéo complètement différemment, y a genre une vidéo qui finit avec genre l'animal le, avec les... Euh, avec les branches dans la tête là, genre le truc du Père Noël Et genre il est en haut de la colline et il regarde euh, Genre un gars qui a genre euh, sa tête c'est genre une télé ou un truc comme ça Je me souviens juste de cette vidéo elle est tellement bien Genre euh, quand je la regardais quand j'étais euh, sobre Je me suis dit genre ouais elle est plutôt cool cette vidéo Et genre les transitions elles sont vraiment bien faites Mais genre quand tu la regardes quand t'es défoncé c'est genre holy putain c'est vraiment profond tu vois Ok numéro 4 Les jeux vidéo il a rien comme jouer des jeux vidéo quand t'es défoncé c'est tellement bien euh, j'ai entendu que genre des trucs euh, old school genre euh, Mario genre des vieux Mario tout ça c'est vraiment super cool à jouer quand t'es défoncé et euh, et t'as genre des listes entières de jeux vidéo qui sont genre soit une, une storyline genre vraiment envoûtante genre une qualité graphique incroyable et, euh, et genre des mondes merveilleux je sais pas comment expliquer genre tu peux te, te immerger genre dans le jeu vidéo j'ai jamais essayé genre moi parce que moi personnellement le seul jeu vidéo que j'ai toujours adoré jouer quand j'étais défoncé c'est euh, Call of Duty Genre c'est juste mon truc, j'ai euh, plus de genre 1000 heures de jeu sur euh, MW3 Ou MW3 Juste sur MW3, genre il y a plein d'années de ça quand je fumais tous les jours Maintenant numéro 3, pour moi c'est le foot Et euh, tu pourrais dire n'importe quel sport là genre euh, Mais juste pour moi le foot c'est genre euh, une partie tellement importante de ma vie Et euh, j'ai fait une vidéo entière Qui parle pourquoi j'ai commencé à fumer de la weed Avant chaque entraînement, chaque match etc Tu peux la voir euh, en haut à gauche Je te mettrai un lien Numéro 2 C'est probablement le numéro 1 de la plupart des gens C'est probablement la meilleure chose que tu peux faire Quand t'es défoncé Manger Honnêtement je pense que j'ai pas besoin de donner plus d'explications Genre si tu sais pas que la nourriture Elle a un goût infiniment mieux Quand t'es défoncé Et si t'as jamais genre fais cette expérience des munchies quand t'as genre vraiment vraiment vraiment faim quand t'es défoncé et que tu manges genre une pizza ou un truc comme ça genre si déjà fait ça je sais vraiment pas quoi dire genre suis tellement de peine pour toi avant de sortir le numéro 1 je vais mentionner certaines euh, honorable mentions je sais pas comment on dit ça en français aucune idée euh, c'est genre des trucs qui sont pas dans mon top 7 mais qui seraient dans le top 7 de la plupart des gens genre des mentions honorables, non ça veut rien dire en français ça c'est pas grave euh, donc évidemment il y a baiser je suis sûr que la plupart des gens euh, mettraient ça comme leur chose. Préférée à faire quand ils sont sobres et donc t'imagines quand ils sont défoncés. Moi je pourrais pas personnellement confirmer ça parce que j'ai jamais baisé en étant défoncé. Donc c'est pour ça que c'est pas dans mon top 7. Sinon il y a plein d'autres gens qui disent aussi faire de la peinture ou danser. Donc je pense que quoi que ce soit qui est créatif, ce serait bien aussi. Se prendre un massage aussi, je l'ai lu plusieurs fois. Donc j'imagine tout ce qui est genre physique, comme euh, baiser ou faire un massage, ça doit être super bien vu que euh, tes sens sont booster. Il y a plein de gens qui aiment méditer aussi. Et euh, ouais, du coup, comme j'ai oublié son nom, celui qui a dit, il y a des gens aussi qui aiment bien faire euh, genre euh, des... Genre nettoyer la maison, genre laver la vaisselle, etc. Genre des trucs, je sais plus, j'ai oublié comment on dit en français, ça putain. Des tâches ménagères, voilà. Il y a des gens qui aiment bien faire des tâches ménagères. Après moi, tu vois, du coup, comme je l'ai dit, euh, je comprends si tu... Genre, si tu fumes, pour, avant de faire les tâches ménagères, comme ça les tâches ménagères elles sont pas chiantes Mais de là genre commencer à genre aimer faire les tâches ménagères Ou que ce soit genre, ton truc préféré à faire quand t'es défoncé c'est de faire des tâches ménagères Ça par contre je comprendrais pas, c'est juste un peu bizarre pour moi Et maintenant mon numéro 1, ou genre ma numéro 1, non mon numéro 1 Ma chose préférée à faire quand je suis défoncé c'est... La musique. Alors avant que, avant que tu deviennes foudrage et que tu écrives dans les commentaires euh, en majuscules Putain mais comment t'as pu mettre la bouffe en deuxième, la musique en premier et baiser c'est même pas dans ta liste putain t'es retardé ou quoi Et <rire> laisse moi expliquer, alors je fais de la musique et euh, j'ai toujours fait ou écouté ou joué de la musique genre depuis que je sais marcher en gros et euh, donc du coup personnellement pour moi y a rien qui rivalise avec ça Pour moi c'est juste c'est mon truc j'adore faire ça C'est vraiment bizarre genre je sais pas comment expliquer Mais genre la musique elle te parle différemment quand t'es défoncé Tu vois genre tu comprends la musique d'une façon différente Tu vois ce que je veux dire genre Je pense pas que je peux vraiment l'expliquer avec des mots Et que ça ait un sens Mais, euh, mais je suis sûr que tu sens la même chose euh, Quoi que ce soit la musique que t'aimes écouter Du coup j'espère que vous avez aimé cette vidéo Merci pour les commentaires sur l'autre vidéo La prochaine vidéo ce sera une story time et euh, je pense que je vais parler de quand j'achetais de la beuh sur internet, sur le deep web. <rire> <rire> um, si t'as aimé, laisse un pouce orange. C'était Tony FFA et... Oh putain, j'ai dit Tony FFA, <rire> Putain, je suis trop habitué. Tu vois, j'ai pas oublié au bout de deux ans, c'était quoi mon nom avant. Et peace.